Bonjour à tous, je fais cette vidéo pour vous expliquer comment activer le clic droit sur un Mac. Généralement quand on allume un Mac pour la première fois, le clic droit n'est pas activé. Du coup, euh, impossible de faire... Euh nouveau dossier ou afficher le menu de toutes les droits donc euh, il faut aller dans dans la dans le menu pomme là dans le menu apple cliquez sur réglage système il faut aller dans souris Il faut sélectionner clic droit, clic du côté droit ton clic secondaire. Donc en général, quand il est par le clic droit ne fonctionne pas. Voilà. Bah, merci d'avoir regardé cette vidéo et à bientôt. We'll be right